Ok c'est le Némésis On va chercher la ruine en vrai Ça sert totalement à rien De rester là Oh là là Oh mais y'a y zombie un zombie là, attends. Okay. Ah Là, ça fait plaisir. On a perdu l'un des nôtres. Je répète, on a perdu l'un des nôtres. Mais c'était carrément pour la bonne cause. Ok, il est où Oh là Oh, il m'a vu là Non Ok, très bien. Ok. Wow, wow. Wow, wow. Ok. Je vais me prendre un. À... Oh là là Ok. Bon, il a l'air d'avoir euh, des pertes pas gentil. Hein. Bon, j'ai une ouverture là. On va voir s'il va venir vers nous, il hein. rare d'avoir une perte qui fait exploser les moteurs, une fois qu'il tombe au sol, j'espère qu'il y en a un qui va faire un moteur, euh, moi je m'en ai sauvé un hein, donc c'était très bien, lui il est ici, Deux ou zéro moteur, en vrai ça se négocie. aussi, il y en a un qui fait un moteur dans pas longtemps, ce dont j'ai un doute en vérité, hein. j'ai un doute là dessus, pour la simple et bonne raison qu'il est arrivé, ah, tu t'en 4% maintenant ou bon, alors c'est parce que tu vas être arrivé, tu vas être aidé, donc c'est très bien. On en a un qui est en chase, c'est parfait. Mais on va avoir trois ou un moteur, ce qui est pas vraiment parfait. On n'est pas vraiment sur la bonne pente. Ça se négocie, pour l'instant. C'est ok. Ouais, faut pas que je compte sur les PU, je suis d'accord. Mais je suis plutôt euh, de nature euh, positive. Je suis plutôt... Euh... Oh, celui-là, il faut le faire. Okay. Wow, wow Oh, il m'a snobé pour retourner sur l'autre Ah, c'est moche, ça J'ai essayé de le récupérer un peu... ...en me disant, bah voilà, on va... ...faire en sorte... ...de... ...d'aggro. Mais non, il allait sur l'autre, il a vu que je l'ai... Euh... ...je l'ai contre Kens. Il y a quelqu'un qui souffre, hein, en on hein. Elle tousse aussi. Des chances à ce qu'en accrochant, soit il vient par là. Ok, non. Bah en même temps, bah j'arrive, j'arrive. On va se rencontrer. Voilà, qu'est-ce que je disais. Il garde, il garde la propriété. J'ai pas vu un totem. Oh, je vais me soigner. Enfin, peut-être que j'en je, sorcelle. Un totem, mais c'est pas gagné. Hein. C'est pas du tout gagné. On n'a pas un début de game qui est ouf. ouf. J'espère qu'on va... Oh, okay. Il a besoin d'aide. Il n'a qu'une seule vie. Ok. C'est compliqué, hein. J'ai un totem par là. Ah il va passer en p. Pet... Non il va pas passer en p. Pet... C'est déjà ça. Hein. En vrai c'est déjà ça. Le Gotas. Aïe aïe aïe aïe Il a vu mes empreintes, il a vu mes aires à fleurs. Et il est en.. Ok non il a pas vu mes airs à fleurs, il a vu les. C'est un fleur du qui qu'elle a. Très bien. ça commence à être compliqué Chaque jour, ses pensées l'obsèdent. Il n'a qu'une seule, qu'une seule vie. Voilà. Voilà. Oh là Bon j'ai un petit totem ici, non mais j'ai pas de totem hein, en sorcellerie. c'est quand même... C'est quand même un peu compliqué de hein. voir. merci beaucoup Tyrasilum. Pour les deux mois, merci infiniment. Ok. Je vais fermer la porte Je te vomis dessus Non <rire> <rire> Bon au moins il va venir sur moi, tu sais pas Toujours un plaisir de suivre tes lives, merci pour tout ce que tu fais, c'est adorable, merci beaucoup. Bon au moins je à gros Oh mais non Et la réparateur Oh On a un autre moteur Oh je vais tomber. Le moteur qui va se tomber dans 3, 2, 1, moins 1 Ben non <rire> c'était C'est perdopen Merci Pitard pour le raid Merci j'espère que c'est bien passé pour toi Merci c'est adorable Et bonne année Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Bon on va pas se mentir, ça se passe pas super bien. Ils ont passé la game à se tenir Ouais, j'essaie essayé d'aggro pour éviter que la Michaela passe en P3. En me disant, c'est ok. <rire> c'est très compliqué. Ils ont utilisé ouais, presque tout. hein vraiment pas. Aïe, aïe, aïe, c'est quoi c'était super. Allez, soignez moi pas du tout, c'est quoi hein C'est pas grave. On a qu'à dire non. Pour soigner. Bisous, c'est A très bientôt, merci beaucoup d'être passé. Hein. Ok. Ok. Est-ce que j'ai un petit totem hein Oh oui. Ah, vous êtes fou. Ok. Aspect peut-être intéressant. Là, je pense qu'il y a Chili, En tout cas, ça. J'ai pas l'impression qu'il est euh, le tour joué. Non, il n'y a pas... Alors, le nombre de totems est totalement fixe. Je pense qu'il a vocation aussi. Non, ok. Yeah. Ok. Non, il n'y a forcément que 5 totems On est parti. Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Il n'y a pas d'offrande qui permet de modifier ça. 5. 1, 2, 3, 4. 5. Bon, bah. Tu fous Merci beaucoup. Oh non, mais c'est dégueulasse Je vais me faire giselaide. Partie de plus en plus funeste. Oui ah, En plus, elle... <rire> ok, non, non, tu vas pas... Tu vas pas prendre ça, hein Ah non, c'est de l'autre côté le coffre non... Y'a Bernard qui... <rire> Il... deck Mais quelle ce Bernard Mais... Oh Je peux pas reprendre ma trousse de soin <rire> Quelle horreur Ok, bon, bah... <rire> Comment on se dit que ça a pas... C'est -ce quoi un zombie Alors, un zombie... Non, non, non, non. En fait, c'est la première fois qu'il y a une IA dans le jeu. C'est un zombie. Le zombie en question euh, pop avec Nemesis. Et le zombie a une Nora où il... Euh détecte la présence de survivant. Auquel cas, il se dirige vers lui et le tueur, donc Nemesis, il voit l'endroit où se dirige le zombie. Il voit les zombies à travers la map. Donc, si le zombie détecte un survivant, il tend les bras et le tueur, donc le Nemesis, il voit le zombie se mouvoir. Donc, il sait exactement où se trouve le survivant à ce moment-là. C'est compliqué qu'un seul moteur, c'est... <rire> On va pas se mentir Sur l'échelle de la complication, c'est compliqué. Et c'est la première fois dans Dead by Daylight où il y a... une intelligence artificielle. Le petit pont que vous entendez, c'est un bug sonore. c'est le hit M1 du tueur. Ok, tombe. il tombe. A... Ok, ok, juste en bas. Bon, je vais arriver là. On ce que ça donne. C'est hein. <rire> la première fois que tu vois Kenya et les trois autres EU. Voir comment est-ce qu'elle réagit. Euh, cas... Objectivement, elle devrait, euh... elle devrait lâcher. Hein. Voilà, c'est ce qu'elle fait. Hein. Elle lâche. Allez, t'en veux Voilà. Ah, c'est de la course à la trappe. Un, deux, trois. Wow On se Allez ah euh, ABONNE-TOI <rire> C'est lui qui m'a fait aller dans ce... Moment. Du coup, c'est lui que je dois remercier. <rire> ok, là-bas. Il y a deux moteurs très proche. Ah, il me suit très bien. Bah, je l'ai éloigné au moins. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe Ok, c'est le même. Très bien. Ah Il a réparateur. J'ai emmené loin du moteur. Du coup, ça rend le truc intéressant. Parce que... Il allait directement sur le moteur après la chase foirée. Il a vu qu'il qu ne pouvait pas gérer la, la chase, ça faisait perdre trop de temps. Les réparateurs, voilà. Ce qui est par contre dommage. J'ai l'impression qu'elle a essayé de, de grid le moteur. Elle a essayé de le grid et du coup, ben... Voilà. <rire> J'ai l'impression qu'elle a la cave. Qu'elle était totalement à côté de... Ouais, c'est ça, du... Du moteur que je faisais, pour le coup. Merci d'être la maillard, C'est mon plaisir de regarder tes lives après une grosse journée de travail et j'espère que c'est bien passé. Ah le problème, j'espère que ça s'est très bien passé de ton côté. Quoi Mais mais qu'est-ce qui s'est passé Mais qu'est-ce qui s'est passé Comment Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'est-ce qui s'est Merci Grédard. Merci Prédard pour les 24 mois, deux ans. Merci beaucoup. Mais mais qu'est-ce qui se passe Oh là Mais c'est quoi ce elle s'est fait grave. Elle s'est fait grave. Merci pour les deux ans. Un hein. très grand merci à toi. Oh. oh Mais qu'est-ce qui... Et il y en a un qui tente les 4%. Qu'est-ce que je fais dans ce, dans ce game Désolé, hein. Baisons, hein. Euh... Les autres, mais non. Ouais, je je sors, c'est quoi allez. Mais ouais, c'est mieux. C'est quand même vachement stylé comme gameplay. Mais <rire> OK. Il attendait en oh, haut des escaliers Le mec il attendait en oh, haut des escaliers ah <rire> ouais. Le mec il attendait en oh, haut des escaliers quoi Johnny Mcdonagall Oh. <rire> Des champions, des champions. Ouais. Allez, hop. En vrai, c'est gérable. <rire> tu vas peut-être passer de tueur à la prochaine gamme, peut-être. Ok. Non mais trop drôle, <rire> trop drôle. Bon, du coup, on fait quoi On va réparer <rire> Il a un réparateur, il a est aussi directement. 5 hooks par 1 gène. Pourtant, c'est marrant parce que pourtant, j'ai essayé de l'éloigner. Le tueur. Et c'est ce qui s'est passé. Mais il a arrêté sa chaise. Après, encore une fois, en tant que tueur, il faut choisir cette chaise. Là, il va arriver, hein, c'est Hop là. Incroyable C'est quand même fou ce qui peut arriver dans une partie DVD Qui l'eût cru Mais j'en reviens pas avec l'autre, attendez. Ok. Bon, il a trouvé mon totem. Hein. Mais Oh Mais attends <rire> Je... <rire> Je. Oh, j'y peux. J'ai arrêté. Il attendait. Et <rire> retourne sur la sur la save parce qu'il gère pas, il gère pas les chase du coup. Ça <rire> bah va, bah, Ok Très bien. est juste bien et le coup de la casse c'était logique il en avait pendu 3 donc de la cave il est temps gentiment la pampa non euh... en fait euh... d'un point de vue fair play tu vas pas ok il va faire un moteur franchement si on arrive à deux moteurs mais c'est ça va être le caviar est ce qui va pas arriver voilà, hop là, hop là. Euh... Oh la durée de cette chaise, c'est quoi? Hein Guinness Book Trois moteurs, c'est beau ça. Hein en vrai, c'est grave beau. Ok, j'ai bien fait de faire ça. Hein. <rire> ok. Aïe aïe aïe aïe aïe Ah, Il a déposé, il a pas eu le temps en fait de l'amener euh, vers là. Il a pas eu le temps. Mais ben, Chog. Ah, ok, je vais te soigner, mais ça sert à rien. Hein. Enfin, ça repousse la fin du monde. J'ai évité de la décrocher tout de suite pour qu'elle aille de l'autre côté. Franchement, si on arrive à deux moteurs, mais euh, tellement incroyable. Tellement incroyable. Le noed à la fin, ça a l'air d'être le profil. Hein. Je vais avoir le matou en feu dans quelques secondes. Et si j'arrive à deux moteurs Bah voilà, matou en feu. Boost de vitesse. Il doit être sur l'autre. vrai que je. Ouais bah voilà. Tu foutus, hein. Pourquoi ça n'est alors qu'il y a un docteur C'est bien vrai. Pas... Mais c'est le profil du Noël. Et voilà. Hop. Crier. Hit. Tombe au sol dans pas longtemps. Ok, je crois qu'il a dit le tour joué là-dessus. Hein. J'ai un gros doute sur le fait que ce soit intéressant de faire ce moteur, mais je l'ai fait malgré tout. Hein. Ok. Elle est tombée trop loin. Il va utiliser son brise. Son bris... Son électrochoc. On va pas avoir le temps. Il va utiliser son électrochoc juste derrière. Genre, il va l'accrocher. Franchement, on a eu. On a eu quoi 5 secondes Ah, peut-être que mon matou peut jouer la dame, non À En 80. Voilà. Je sais pas si la bonne sortie, mais... Wow. Elle est en bas, elle est en bas. Franchement, on est à quatre moteurs, hein. Franchement, quatre moteurs... C'est dommage qu'elle va pas le tenir. Très dommage. C'est une Game Trap. Ouais, je le sens qu'il va être une Game Trap. Je le sens aussi, hein. Si elle est capable de le tenir genre je sais pas 30 secondes, il va arrêter de la suivre. Allez <rire> plus que 29 secondes <rire> Merci Mr. Piti Merci beaucoup Mr. Piti pour les 64 Merci c'est énorme C'est énorme Mr Piti 64 mois de soutien c'est énorme merci beaucoup Merci Elvresh. Pour les 13 mois Merci beaucoup. Allez, bien sûr, euh, abonne-toi, mets la cloche. <rire>